Bonjour, j'avais promis de faire une présentation sur la cosmogonie scandinave à la Société Astronomique de Touraine avant le confinement. Et malheureusement, le confinement est arrivé et on ne peut toujours pas se réunir, donc je fais cette vidéo en ligne afin de faire profiter ma présentation donc aux membres de la SAT et aussi à tous les autres curieux. Qui dit cosmogonie? Dit euh, création de, de l'univers, étymologiquement. Avec cosmos l'univers, et euh, goni qui vient de gonos, qui est euh, l'engendrement. Donc la création de l'univers sera vue à partir euh, d'une source principale, l'Eda. Donc on parlera de la création de l'univers de la création du monde et aussi des êtres peuplants. On parlera de l'ordonnancement du monde, c'est-à-dire les euh, phénomènes naturels qui rythment la vie enfin la vie et qui rythment la condition euh, sur Terre. Enfin, on parlera de la destruction, qui porte le nom de Ragnarök dans la mythologie scandinave. Cette cosmogonie est a priori seulement scandinave, mais en fait, on sait plus ou moins bien que les Scandinaves et les Germains continentaux, euh, on sait bien que les Scandinaves et les Germains du continent partageaient une mythologie commune, partageaient des croyances communes donc ça peut s'appliquer aussi au Germain. La source principale pour cette présentation est l'Eda de snorris Donc C'est un livre écrit au XIIIe siècle par un auteur qui est un homme d'église. Donc, il faut prendre avec des pincettes ce qu'il écrit, mais en même temps, c'est vraiment la source principale que l'on a concernant euh, un discours organisé Autour des mythes anciens. À la fois, il est proche de ces mythes, bien que cela se passe plus de deux siècles après la christianisation de l'Islande. Et, et en, en même temps, donc, il est proche et il peut donner un regard extérieur euh, temporellement. L'histoire en elle-même est composé d'un roi suédois qui va poser des questions à trois personnages, le haut, le également haut, l'également haut, et le troisième, le tiers. Et en fait, ces trois personnages sont des différentes versions d'Odin. Commençons par la création de l'univers, donc, et par le Ginungagap. Qu'est-ce que c'est donc le roi sudois pose comme question, quelle fut l'origine, comment cela a-t-il commencé, et qui avait-il auparavant La réponse donnait du moins une citation, est C'était à l'origine des temps, alors que régnait le néant, ni sable, ni mer n'y avait, ni vagues glacées, n'existait la terre, ni le ciel très haut. Immense était l'abîme, mais nulle plante ne poussait. Alors, le terme abîme, ici, euh, vient du mot Ginungagap, qui signifie trou béant, euh, quelque chose de vraiment de très vide, en fait. On pourrait traduire ça par le vide. Et euh, ce, ce qui est plutôt une bonne image, au final, de quand, bah, du néant. Le néant, c'est le vide. Le vide, en quelque sorte. Après ce néant, vint deux régions importantes, qui sont le Mouspel, une région très lumineuse et très chaude habitée par Surt, un être qui euh, participera à la destruction du monde durant le Ragnarök, et le, une région très très froide, le Niflheim. Au milieu de tout ça se trouve la source Fergelmir qui est une source d'eau qui à la fois provoquera, donc euh, qui en coulant, euh, en, en, en se rapprochant du niflame, provoquera de, de la, de, du brouillard. Et en fait, il y aura des, euh, des formations de glace qui vont apparaître. Et ce n'est pas anodin, puisque c'est vraiment la frontière entre la chaleur et le, la froideur, donc euh, entre le chaud et le froid, que euh, l'activité vivante va apparaître dans cet univers. Et euh, le premier être qui apparaît est Ymir. Ymir est un géant. Et le second être est une vache nommée Aodumla. Alors comment ils font pour vivre Il est précisé que Ymir euh, boit le lait de la vache à Ozumla et Ozumla se nourrit en léchant les blocs de glace. D'ailleurs, il se trouve qu'en léchant les blocs de glace, Ozumla donne naissance. En fait, des blocs de glace eux-mêmes sortent, apparaissent le, un dieu, enfin, apparaît un dieu bourri qui lui-même engendra Bor et avec Bastla. Bor euh, donne naissance à Odin, Vili et Vé. Ces trois dieux sont les plutôt les ouais les maîtres on va, on, on va dire c'est la génération principale des dieux. Et Odin est le père de toutes choses. Donc euh, ça c'est pour les dieux et pour les géants, bah, les géants en fait euh, naissent de la sueur d'Ymir. Pas très euh, pas très joyeux mais bon, c'est une manière de apparaître au monde selon la cosmogonie scandinave mais du coup l'histoire euh, le monde n'est pas vraiment n'a pas vraiment une forme comme on la connaît donc euh, il va falloir encore un retournement de situation. et que va-t-il se passer Odin et ses frères tuèrent Ymir et en plus qu'est-ce qu'ils font d'Ymir à partir du corps d'Ymir ils en font l'univers, la voûte céleste, la terre, et tous les différents royaumes composant euh, euh, l'univers scandinave. Donc là c'est plutôt surprenant quand on lit ça. Donc en fait Ymir il fut amené euh, au Ginnungagap, puis différents éléments de son corps ont servi à créer euh, l'univers. Donc à partir du corps, la terre fut créée, ronde en périphérie. Et entouré de mer, Le sang euh, formera, forme, enfin, a formé les mers et les lacs, les eaux, les montagnes. Les dents, c'est les pierres et la roche. Son crâne a permis de faire le ciel, la voûte céleste. Quelques flammes de mouspel, donc il y a une patte du corps d'Ymir, ont donné les étoiles. Et, le soleil, et non, pas le soleil. Les étoiles. Et les, les cils ont donné des, des fortifications. Et le cerveau, donner les nuages. On peut imaginer les cumulus, euh, qui sont des nuages cotonneux, qui pourraient laisser penser à un cerveau. Bon, laisse l'imagination euh, jouer... Euh, jouer. Odin et ses frères créèrent finalement les humains à partir euh, de deux troncs d'arbres. Et donc l'homme s'appelle Ask qui signifie frêne et la femme euh, s'appelle Embla, alors euh, c'est soit de l'orme, soit on va dire une plante grimpante, et euh, donc euh, Aske et Embla sont les parents de l'humanité. Alors, petit aparté, on voit que Ask commence comme Adam, et Embla commence comme Eve, bon est-ce qu'il y a eu une allitération, plutôt ici une assonance, pour, euh, pour euh, nommer a posteriori ces êtres, selon la Bible, je ne sais pas. Mais il faut le noter. L'ordonnancement du monde, c'est une analyse de comment les phénomènes naturels ont lieu. La première euh, analyse porte sur... Le soleil et la lune Pourquoi il y a une alternance jour-nuit Eh bien, euh, comme le demande le roi suédois, comment le père de toutes choses, donc c'est Odin, dirige-t-il le cours du soleil et de la lune En fait, il faut savoir que le, le soleil et la lune donc, descendent d'un dieu nommé Mundilföri qui avait des enfants, donc Mani, la lune, qui est un homme et euh, le second enfant est Sol, le soleil, qui est une femme. Les deux, en fait, furent condamnés après des histoires, euh, des intrigues, euh, des affaires, oui, de relations... Euh. Ils ont été condamnés à conduire des chars portant le soleil et la lune. Et alors le soleil, pas de chance, donc Sol est poursuivi par deux loups. Et en fait, c'est ce qui explique pourquoi il y a une telle rapidité entre les alternances jour et nuit. Enfin, du moins, c'est comme ça que on le ressent dans le texte. Leda propose une explication pour euh, l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel n'est rien d'autre que le Bifrost. Le Bifrost qui est un pont qui relie en fait bah, le ciel et la terre. En gros, c'est ce qui relie le royaume des dieux aux, aux à différents endroits de l'univers. Et euh, d'ailleurs, vous en avez une très belle euh, représentation qui est faite dans les films Thor dans les Marvel. Bon, c'est pas euh, bien sûr fidèle dans la mythologie, de toute façon la mythologie ne donne pas beaucoup de détails, donc c'est une interprétation. Mais voilà, ça donne l'idée du voyage que ça peut donner, et surtout de comment les humains en fait pouvaient avoir comme ressenti face à un tel euh, événement naturel. Vient ensuite le vent, d'où vient le vent Il est si fort qu'il met en mouvement de vastes mers et qu'il attise le feu. Mais tout fort qu'il est, on ne peut le voir. C'est là une étrange création. Alors, euh, finalement, l'explication est assez euh, rationaliste, entre guillemets, bien sûr. Euh, dans le sens où bah, c'est un, un être doué de volonté qui crée le vent. Donc, pour le coup, là, c'est un géant qui a une forme euh, d'aigle qui s'appelle... Ressvelk et qui est, euh, se situe très loin au nord et euh, bah, quand il prend son envol, il déclenche des bourrasques de vent donc on imagine très bien euh, que les anciens pouvaient pourquoi pas se représenter euh, tiens, euh, tel oiseau quand il s'envole il génère euh, des mouvements d'air et bien là, ils ont transposé ça à une échelle mondiale enfin Quatrième point que j'ai retenu, euh, ça parle des, des cycles annuels. Pourquoi il y a, pourquoi en fait il y a des alternances de saison chaude, saison froide, plus ou moins ça. Hein. Parce que alors, faut savoir que dans le nord, euh, saison chaude c'est pas vraiment euh, chaud, quoi. et euh, saison froide c'est plutôt euh, rigoureux. Donc d'abord, euh, un des marqueurs de, du cycle annuel, ce sont les étoiles l'on voit selon les périodes de l'année. Et donc ça, c'est bien dit dans le texte. Euh, et pour les saisons, alors il y a l'été Soumar. Et pourquoi, euh, pourquoi l'été est plutôt doux C'est parce que son père, qui s'appelait Svaasud, et eh bien, euh, comme son nom l'indique, alors là faut connaître du vieux roi, hein, euh, ça signifie aimable. Et l'hiver a aussi hérité, donc l'hiver ou vêtre, et cruel, parce qu'il a hérité des caractéristiques de ses ancêtres, qui étaient nommés Vindloni ou Vasud, qui signifie peine, ou alors aussi euh, calamité climatique, euh, ou euh, voilà des phénomènes euh, peu agréables, des phénomènes naturels peu agréables pour euh, le commun des mortels. Chose remarquable dans la mythologie scandinave, c'est que les dieux connaissent leur destin et connaissent comment le monde finira ou finira entre guillemets parce que pas tout à fait alors disons qu'il y aura des dieux qui mourront il y aura une période très euh, sombre mais il y aura une renaissance commençons par la période sombre la période de destruction donc Qu'y a-t-il à dire du crépuscule des dieux C'est la question posée. Donc le crépuscule des dieux, c'est le Ragnarök, c'est la traduction. Alors c'est une des traductions pro proposées et privilégiées. Euh, donc tout d'abord, il euh, y aura un grand hiver nommé le Fimbulvetr, qui signifie grand hiver. Puis euh, trois autres hivers similaires. En fait, il n'y aura pas d'été. Puis il euh, y aura des hivers de guerre. Donc en fait... Euh, les humains se combattront entre eux et euh, les dieux aussi mourront Odin mourra, même Thor euh, même si je ne l'ai pas mentionné euh, alors pour les éléments naturels bah on voit que le soleil sera dévoré par un loup puis un autre loup dévorera la lune les étoiles disparaîtront il faut savoir que les étoiles ce sont euh, des étincelles de mouspelles. Euh, la terre tremblera, donc là on imagine un tremblement de terre, la mer gagnera le, euh, la terre à cause du serpent de la terre du milieu. Alors, la mer gagnera la terre, ça fait penser à des tsunamis. Et euh, les serpents de la terre du milieu, alors la terre du milieu c'est Midgard, et le serpent en question c'est un grand serpent qui vit dans euh, la mer euh, extérieure et donc il serait à, à l'origine euh, des rats de marais. Euh, je peux mentionner ici Surt, qui, euh, qui viendra de, de Mouspel, et qui euh, sera le grand acteur de la destruction de, du monde des dieux et des humains aussi. Tout ne sera pas mort, puisque, comme il est proposé euh, comme réponse, euh, et la terre et le ciel existeront-ils encore Et eh bien la terre émergera de nouveau, et elle sera verte et belle, les champs donneront des fruits sans avoir été semés. Alors ce qui est intéressant avec la mythologie scandinave, c'est qu'il qu y a une proposition d'âge d'or dans le futur, après toute la destru destruction. Euh, contrairement euh, au, à ce que les romains pouvaient proposer, par exemple les grecs aussi, euh, où ils imaginaient l'âge d'or comme étant dans le passé. Pour le coup, ça pourrait provenir d'une inspiration chrétienne qui est, en gros, le Ragnarok serait l'apocalypse et après ça serait le paradis sur terre. Pourquoi pas Mais il faut prendre ça avec des pincettes. C'est la fin de la présentation. J pas... Ce n'est pas parfait. Si vous avez des commentaires, je, je les prendrai en compte. Et euh, si c'est vraiment nul, eh bien, j'améliorerai euh, la vidéo. Merci de votre attention. Et voici les sources que j'ai utilisées. Alors l'Eda, donc une traduction en français. Euh, donc j'ai pris euh, la, la meilleure traduction euh, la plus récente, de celle de François-Xavier Dilman. Euh, J'ai fait un résumé de l'Eda, alors c'était il y a plusieurs années, donc il euh, bah, faut aller voir sur mon site. Euh, c'était il y a plusieurs années, donc euh, bah, je n'ai même pas relu, peut-être qu'il y a encore des fautes. Et ensuite, donc, je me suis beaucoup plus inspiré de l'Eda euh, de Snorri Sturluson, mais euh, il y a aussi l'Eda Poétique qui apporte des informations sur la mythologie scandinave, mais il y a un recul moindre par rapport au aux traditions mythiques donc c'est intéressant à lire mais plus du point de vue littéraire merci de votre attention